Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment mettre un chiffre animé dans un fichier SVG de façon à ce que le fichier SVG puisse être lu par Firefox. Et puis également on verra comment mettre une, une petite vidéo. Vous voyez ici donc j'ai une vidéo avec la possibilité d'avoir une petite barre de contrôle là. Et puis plusieurs possibilités de mettre sur pause, enfin toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver dans une, une vidéo. Et puis également d'enregistrer la vidéo. Voilà, alors comment faire ça dans Inkscape Alors on va dans Inkscape, on va faire fichier nouveau, on va ici dans fichier, importer, on va importer dans un premier temps notre petit GIF animé, donc ouvrir. Alors il est important ici de choisir lier et non pas incorporer. Voilà, tout simplement. Les autres paramètres, vous pouvez les modifier si vous le souhaitez, donc on fait OK. Voilà, donc là j'ai mon petit GIF qui est là. On va enregistrer tout de suite ce fichier sur le bureau, fichier, enregistrer sous, on va l'appeler animation gif vidéo, voilà enregistré et on va tout de suite voir ce que ça donne dans Firefox donc pour cela je clique sur Firefox, je vais dans fichier, euh, ouvrir et je vais ouvrir donc mon fichier animation gif et vidéo, ouvrir voilà et là tout de suite j'ai la petite animation qui se lance en boucle maintenant nous allons incorporer une vidéo donc pour incorporer une vidéo, il faut aller dans Extension, Jesse Inc. Et puis d'abord, Installer Jesse Inc. Donc on clique sur Installer, Installation pardon, et Mise à jour, Appliquer. Voilà, je ferme. Je vais dans Extension, Jesse Inc. Et puis là, maintenant, je sélectionne Vidéo, tout simplement. Et je clique sur Appliquer, voilà. Je fais apparaître ici la fenêtre des objets. Voilà. Donc on a ici notre élément vidéo, que je vais renommer tout de suite Vidéo. Et puis là, j'ai mon petit GIF, ben, je vais le renommer GIF. voilà, Et je vais le mettre au-dessus de la vidéo. Donc pour cela, je clique sur GIF et je clique ici sur ce petit picto, ou sur celui-là, pour monter d'un cran. Voilà, de façon à ce que mon GIF, vous voyez, passe au-dessus de la vidéo. Ma vidéo, je vais la mettre à peu près ici. Alors, il est important aussi d'aller dans les préférences du document et d'augmenter fortement sa résolution. Parce que si j'importe la vidéo, en fait, elle risque d'être trop petite et on risque de pas la voir. Donc on va ici dans les propriétés du document, on va faire redimensionner et puis on va choisir ici euh, largeur 1920 et hauteur 1080, voilà, j'appuie sur Entrée pour valider et tout ça c'est en millimètres, hein, bien sûr. On va essayer de placer correctement ici notre vidéo. Voilà, donc la vidéo va être incrustée ici dans le rectangle gris, donc on va sélectionner le rectangle le rectangle gris donc pour cela on va cliquer ici sur la petite flèche et on va choisir je crois que c'est celui du voilà c'est celui qui est tout en bas et on va pouvoir l'agrandir donc on va l'agrandir aux dimensions de la vidéo je crois que c'est 1920 par 1080 voilà hop maintenant vous voyez il va remplacer ici le texte qui est là par l'url ou le nom du fichier vidéo. Alors le fichier vidéo, il est important aussi qu'il soit euh, en extension WebM. Donc là, hop, je copie tout. Alors là, l'avantage, c'est que la vidéo est au même niveau que mon fichier SVG. Donc là, c'est très facile. Il me suffit juste de coller ici le nom du fichier. Alors pour le modifier, <rire> soit on double-clic, soit on sélectionne ici l'outil texte. On clique dedans et on fait CTRL-A de façon à sélectionner tout le texte et CTRL-V. Pour euh, mettre le nom du fichier vidéo. Voilà. On enregistre. Hop. Euh, je vais en profiter pour agrandir un petit peu mon GIF ici. Voilà. Là, il devrait être pas trop mal placé. Voilà. Je désactive le magnétisme. Voilà. J'enregistre. Hop. Je retourne dans Firefox. Et je clique sur cette petite roue où je fais CTRL R pour actualiser. Et à ce moment-là, vous voyez, hop, j'ai ma petite vidéo avec ma petite flamme. Je peux venir la déplacer un peu. J'enregistre. Je retourne dans Firefox, j'actualise. Voilà. Et pour lancer la vidéo, clic droit. Et puis on fait lire en boucle et puis lire. Et là, la vidéo se lance et puis on peut afficher les contrôleurs. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.